Bon, alors, montre quand même ce que t'as toi avant, vaut mieux, vaut, vaut mieux qu'elle vous montre d'abord ce que, ce que Marina a acheté. Euh, mon mon craquage psychologique. Elle a acheté deux boîtes. On remerciera Lily. <rire> Dès que je suis rentré, j'étais sur YouTube, je dis, ah, faut que je regarde un truc sur YouTube, je vois Lily a sorti une nouvelle vidéo. Du coup, euh, j'ai cliqué, puis Marina était en mode. On peut aller à Cultura Du coup, on a été à Cultura. Un tripack où il manque un booster Est-ce qu'il est là ah, j'ai fait l'aller-retour, elle m'a donné un on... de booster en de... comptant. Bah, je... Deux boosters. L'autre, il est là. <rire> et du coup, euh, s'il a un truc de bien et que j'ai rien dans le coupet, que de gueule non, non, non, rien du tout. Mais toi, toi Il a voulu manger de la boîte Bah, il, il mange la boîte. Toi, t'as quoi, t'as Oh, oh, oh, oh, yakata, oh je ne savais plus comment. Oh, y'a celui avec le sushi, là. Moi, j'ai préféré prendre euh, celui avec Arcanin, parce que j'aime beaucoup Arcanin. Donc, quelle influence Ah, mais c'est une influenceuse, hein c'est son métier, c'est son rôle, euh, tout ça, tout ça. Est-ce est ai est que tu veux que je d'abord le tienne en premier J'aime je... <rire> bien le. le... Arcan, oui <rire> Il est Mani. Il y a Arcanin, Léviator, Cristal. Manuel Ah, bah attends, t'as la liste de tout Ouais, Mirai, on... tu te permets de secondes On te voit même pas. Hein. Gardevoir. A... Gardevoir, ouais, gardevoir, il est beau, gardevoir. gardevoir oui, trop beau l'Arcanin. Ouais, après, par contre, moi, il y a un débat éternel. Je serais incapable de dire qui c'est que je préfère Par exemple entre euh... mmh. Arcanin et Fenard. Euh... Enfin, Alors par contre, attendez, j'ai des petites baisses Je sais d'où ça après, vient Ah ouais, il y a les foulards Ils ont mis so tout que que Je refasse euh... Elles sont je dis, De baisser la qualité du Mais, Hélas En fait, j'ai ma caméra J'aimerais bien vous montrer Je vous montrerai après le live J'ai ma caméra qui est pétée de mon téléphone J'ai dû arracher le verre dessus pour pouvoir continuer à filmer Ça, ça fait une grosse rire tout le long Du coup, j'ai plus de protection Celle-là, elle est ouf il euh, ah, y, y a plein de foulards sympas. Ouais. Moi c'est les garde-voirs que j'aimerais bien avoir. Ouais. J'en vois des pas. Oh leur canin il est cute. Ouais, c'est celui que j'avais dit avec. L'éviatoire les... aussi. Ok, donc il y a un livret dans ces grosses boîtes Le patachio qui a été sorti par Lily. Ouais, ouais Lily, ouais, c'était là en mode on a eu Patachio, Lili Mais c'est pas celui-là qu'elle a eu ici Si, si c'est celui-là ah, qu'elle a eu. D'accord, ok, mais on gueule pas, mais on gueule pas. <rire> Olivier Mais il y a du coup... Ah oh, non, il a pas Olivier en foulard. il a pas Bon, alors on commence par le booster de madame. Ouais. Ah je vois que les deux sont trop bah oui les deux sont trop beaux, on, on va voir du coup euh, ce qu'on va avoir, alors attendez, comme ça j'ai le retour et je vais pouvoir, voilà. Bon tiens, alors, je te donne le booster vide ou pas Ouais vas-y, moi j'ai gardé. Merde, j'ai oublié de compter. Un jour je vais faire un tableau, c'est un, un. Ok, ah bah oui du coup l'énergie, bah attendez, on va poser ça sur le côté, alors... La petite énergie de base. Ok, on s'en fout. Oh, le Magikarp, on l'avait pas vu tout à l'heure. Ah bah, ça alors <rire> vais, je lève le micro, comme ça, ça sera plus pratique pour moi. Magikarp. Euh, du coup, Magneti. Ah, hein on reconnaît bien, c'est pas le DA, ah, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. <rire> j'ai beau mais je sais plus. Échange d'énergie. Vrombi. Vrombomb. -vrom. Putain, mais c'est pas vrai J'ai déjà des doubles. J'ai des cartes juste à côté, j'ai déjà. Un... Je sais pas comment d'exemplaires, lui, c'est pas possible. Grotan Morve. Sympa. Ah Florge je l'avais pas encore eu. Florge, Ouais Florge est sympa. Medikita. Et ensuite du coup. Soporifique. Et derrière.. Ok C'est Arboliva. Ouais, c'est un booster pour moi, bon ça va. T'es contente, il n'y avait pas de Vmax dedans C'est pas des Vmax maintenant. Ah oui c'est des X. Des X ouais, effectivement. T'as Un ouais. Un clou je sais même plus comment on dit. Je sais même plus comment on dit un, un ciseau euh... tu veux le tripack ouais, ouais vas-y si tu veux en attendant j'ai ouais. toujours peur de couper les boosters ouais, ouais. ouais vas-y ouvre le tripack en attendant la bah poubelle. allez on s'ouvre du coup c est, c est, Par apparemment la qualité euh, du dessin sur le booster elle est juste trop trop belle un enfin, truc on dirait que mon haut il est noir alors qu'il est bleu je sais pas il y a un problème a, sur là, la là, lumière bah t'as regardé son bon setup parlé. Non j'ai pas regardé la vidéo de Je te montrerai, je te montrerai, à un moment elle présente. Euh... Elle présente un petit peu.. Ah bah attends, vu que t'as ouvert le tripack, le petit arcana. Il est dégoûté de moi, il n'y a <rire> T'avais qu'à venir en course avec moi. De quoi Oh la vendeuse de Cultura. Euh. Tac, alors 1. Ouais. Allez, on y croit dans celui-là. Il y a un problème au niveau de la découpe. Ou c'est moi Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de la découpe. Oui. Alors, je te montrerai, elle a fait une vidéo setup. Allez, je crois que t'es une fan. Olivado oh, Ouais, alors, il faut le petit olivinier, c'est bon. C'est vrai que t'as toute, mais euh, Olivado, coifton oh Alors, ça y est, j'ai enfin des starters. Enfin, starter. Ouais, ce serait bien que derrière, il y ait Chochodil, mais bon. Scalpion. Je suis pas trop fan de Scalpion. Maillé écrasant. Alors, flamant roule, il par contre, ce Pokémon s'inflige aussi 20 dégâts. Ouais, bon, c'est pas ouf. Forteresse, non. mais C'est pas les qui brille. Allez, c'est parti, c'est parti. Ouki, Pokémon, dresseur. qu'est-ce que Brut Donc là, on s'en fout. Et c'est maintenant que tout commence. Dunaja! On va ouvrir par le maintenant. Ok, c'est une normale. Et c'est une Pokéball. Ok, super, ça pue. Sur le booster. Allez Voilà, c'est bien. C'est Comment dire C'est un double. C'est un double. C'est un double. Non, c'est pas la dernière, non, non, c'est... mais sur la dernière carte, à chaque fois. Ah bah oui, non, mais ça, c'est... Ouais, c'est ma malchance. Euh. On va m'a rabouter ça. Pokémon, souhaite avec moi que l'esprit de Germineau et d'Olivineau soient à mes côtés. Est-ce que, que je frotte un drac feu, déjà Ça devient dégueulasse, là. Bon, <rire> ouais, je vois bien, mais non, mais c'est... Je veux frotter un drac au feu, moi, parce Je veux frotter un drac au feu. Ouais, je prends mon un drac au feu. T'as le, le, le feu où je pense, ou... C'est la drac au feu. Alors tac. Uno. Et on croise les lois. Alors, énergie de base. On s'en fout. Bon, c'est énergie plante. En hein, non on s'en fout pas. Puisque je pourrais te faire un petit deck plante. Flotillon. Alors, j'ai jamais compris euh, l'utilité de ce Pokémon. Pour moi, c'est un Pokémon qui a un tutu. Voilà. Un tutu. Ouais, ben, tu... Ouais. Bon, ok. C'est Alors, c'est vipère et classe. Faut être honnête. C'est un abolike. Ouais, ouais. Oh, malos. Ah, ils ont mis feu et pas ténèbres. Ok. C'est son évolution des c'est qui est je pas, non Ouais, je, je crois, je sais pas du tout. Non, mais non, les deux sont ténèbres. Mmh. Oh Dogrino, alors ça c'est le booster que j'aime pas. Parce que je n'aime pas ce Pokémon. J'ai beaucoup aimé l'histoire du coup avec comment il s'appelle euh, Grondog, Grand Dog. Grand Dog, il s'appelle Grondog Dog le Pépère. Bon avec bah Dog. Pepper. Ouais avec Pepper, oui, voilà. C'est un arbre. Hein. C'est un arbre. Non, c'est Spirit tombe, tout tombe. Ah j'ai le, le, le, le duo. Booster de la mort oui bah je crois bien, c'est le booster de la mort. Motisma. Et derrière. Flagados, mais. Elle, est belle. elle brille de partout, donc c'est une une brillante. <rire> je connais pas son nom. C'est quoi C'est une ultra Je connais pas les raretés dans Pokémon malheureusement. Mais euh, oui, effectivement, elle est elle est elle est très belle. C'est une rare. C'est une rare C'est une rare. Ok, bon premier booster, une rare. En vrai, c'est pas dégueu parce qu'elle est très belle. Les tripacs, j'ai toujours eu de la luck dessus. Je suis d'accord. Maintenant, faudrait un petit peu Olivini, ce serait cool. Olora, voilà. Olora, d'accord. Est-ce que ça coûte de la moula Non, je déconne. Est-ce que vous jouez d'ailleurs, Lily et Yamiro à Pokémon ou pas du tout Vous y jouez pas Alors, énergie. Alors, ça, si je dis pas de bêtises, c'est acier. Non, c'est pas ténèbre, ça aussi. C'est ténèbre, ténèbre Ah, d'accord, tant pour moi. Un Tissamboule. Heureusement qu'il porte ce nom-là. Attrape Pokémon. Bon, super, on a le tissamboule Attrape Pokémon. Pas vraiment. Ah, c'est dommage, parce que c'est sympa en vrai comme TCG, c'est simple. Flingouste. Mais il est flingué comme Pokémon. Il a une énergie, t'as pas de 10. C'est peut-être son évolution qui est. Et comment... eh ben, on va commencer à taper notre... bah, Ouais, ouais. Ah, croque horrible, ouais, ok, c'est sympa, mais voilà, toujours pas d'Olivini, flamant roule, on s'en fout, on l'a eu tout à l'heure, on, on l'a eu tout à l'heure, ouais, mais je là, là, je l'ai en machin euh, super, alors, Choshodil alors ça, c'est cool, là, un Pokémon de base, et attends, il y a encore autre chose, oh, ah non, dommage, non, non, je te l'ai dit, c'est ça qui est chiant avec les ben bah, ouais, j'ai ouais, cru, j'ai l'impression que c'est tout des trucs de ouf, du coup, j'ai un ici en holo, mais par contre, j'ai eu le Chochodil, ça, c'est cool, ouais, Chochodil, c'est cool, le chouchotil, il fait plaisir le chouchotil. On a essayé, ça nous a pas trop plu. Ah merde En plus maintenant t'as un jeu comme Master Duel euh, qui permet euh, voilà. Okay, as, euh, merci, merci assistante euh, assistante Bibou. Ouais, J'ai défoncé le truc. Et là va bah, y avoir un truc de ouf. <rire> voilà voilà, bah, elle est là la foulard, Non non non non, elle me porte pas la poisse. Enfin, ce serait bien, en vrai. Oui, oui. Reverse. Flottillant, c'est une reverse Ok. Alors, attendez, j'essaye de... Parce que ça brille à mort, donc... Alors, une énergie or, ouais, une tour-vol. L'évolution le... des tourmis. Ok, c'est le dernier booster, il Faut avoir la luck. Le tarsal. Mais j'aurais voulu avoir le tarsal full art, donc je suis un peu dégoûté. En plus, elles sont très belles, les nouvelles full art. Putain de merde, c'est ce truc de là, la souris à la con, la compagnole <rire> Pokématos 3.0 Musteflo. Alors, alors je sais que beaucoup de gens euh, aiment beaucoup ce Pokémon Moi je le trouve bof Je vais être honnête je suis pas très fan De Mustebou et de Mustéflo. Encore un Mimosa non mais moi, moi je suis abonné au doublon Un de mes Pokémon favoris C'est dommage qu'elle ne soit pas en holo En brillante ou qu'importe quoi Mais euh, je suis content un petit Lucario Il est très très beau en plus donc euh, je suis content Allez Mais bordel de je vais rien dire, parce que sinon, ça va partir en insulte. Pomme de pique. Non, mais... Allez, ouais, je regarde pas. Ah C'est pas croyable. Bordel, mais je suis... Unlucky sur ce truc-là. Un flagados en double, quoi. Sur un tripac Attends, je l'avais eu sur... Oui, je l'ai eu juste avant. Donc oui, oh merde. Il m'a fait tomber mon... Un calepin Yu-Gi-Oh. Mais non, mais sérieux. J'ai même pas un Olivini. Et toi, si t'as... T'as deux Flagados en, en double. T'as deux Olivados en double. Ouais, mais j'ai pas d'Olivini. L'arcana, Arcana. J'ai deux Flagados, quoi. Non, mais sérieux. Le Pomme de pique, quoi, s'il te plaît. Non, le Pomme de Pic, moi, il me fait pitié. <rire> Par contre... Euh, attends, faut que j'arrive à retrouver la bi le bidule, là, le... Le flottillon. C'était celui-là, là, qui était en machin Non, c'est pas celui-là. J'en ai eu deux des flottillons, je crois. Il dit où, l'autre Ah oui, il y en a une que j'ai eu en reverse. Ouais, c'est ça. Mais il faut pas oublier, j'ai quand même eu Arbre Livre. Ouais. Bon, bah pour moi, pas... je n'ai pas eu de chance. Pas de chance, crotte de nez. Ah non, mais là, là, je suis Dumbledore avec les dragées surprises de Bertie Crochu là. Euh, du coup, Marina va faire son ouverture. Ce que je vais faire, c'est en mode ASMR. Je vais la filmer au loin. Mais je vais parler comme ça. Voilà. Mais non, je parlerai pas. Je vais réagir, c'est tout. On va regarder. Ouais, Ouais je vais te filmer. Bah C'est pas grave, tu fais ta vidéo, normalement. Moi, je te filme à côté, c'est un documentaire. Je me mets en mute. Je veux pas te hâte car ta chaîne est réservée aux adultes, mon cochon. N'importe quoi, tu peux me raid quand même, même si c'est réservé aux adultes, si Non ah, Très bonne question, ça je sais pas. Bah, du coup, euh, je pourrais faire le deck Olivini, mais il me faut Olivini. <rire> ah, je me kifferais faire euh, ce petit deck plante là. Et je ne peux pas, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je sais pas en plus ce qu'il vaut. Du coup, j'ai pas le de te filmer alors. Non. T'es sûr Fais ton intro, c'est pas, pas grave! <rire> Allez-y, votez dans le chat, dites euh, si vous voulez euh, voir l'ouverture de Marina de ces ETB ou pas. Bon, c'est d'accord, elle a dit si tu me filmes, je sors pas en vidéo, vous avez vu quand elle est? Attendez, ah, du coup, fallait que je vous montre. Ah ben voilà, merci Greg ça marche. Mais C'est con, t'arrives quand j'ai fini. Je, je, je fais un récap après, mais pour que vous puissiez voir, mon téléphone en fait. Ah, hop! Euh, hey, je suis en reverse donc voilà. Là, il est tout éclaté, mais genre violent. En fait, la vitre par-dessus a explosé. Du coup, j'ai retiré les bouts de verre à l'épingle. Euh, oui, à l'épingle. À... Oui, c'est une épingle. Un par un pour pouvoir avoir au moins l'accès, en fait, à... à ma cam, quoi. Donc, voilà. Ça va, Tyrion Ils me disent le chat et pas le chat. Bon, on va faire un petit récap, du coup, de tout ce qu'on a eu dans cette extension. Joli vinyre Reverse, il est sublime. Ta gueule. Un euh, Arbre Olivia euh, en rare. Un Vimessir en rare. Deux Flagados en rare. Le Arcana en promo. Bon, les, les machins... Bah ben non, attendez Deux On <rire> surtout comme ça. En rare, ça, ça foule les Qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, Le Krapour... le Roi en rare. Oyakata en rare. Enfin, en holo, pardon. Je dis rare depuis tout à l'heure, je pense que ça va gueuler. Bon, je suis content, j'ai eu le Riolu et le Lucario de l'extension. Et ça, c'est cool, vu que j'ai un deck euh, Lucario. J'ai deux Riolu, je viens de voir. Par contre, de ces merdes, là, j'en ai eu plein des Campagnols, la con. Joli, eu... dommage pour la fin. Bah oui, c'est dommage, vous arrivez à la fin, mais ça, J'ai rien dit, mais si j'en ai un d'Olivini, mais j'en ai qu'un. <rire> j'en ai qu'un. Mais attends, j'ai pas eu un Chocho Deal, hein. Là, j'ai eu le Chocho Deal en, en reverse, mais je l'ai pas eu, en. Hein. J'ai un coiffe ton. J'ai un ah oui, c'est ton que j'ai en normal, autant pour moi. Ben je crois que c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai ouvert. Ouais, si, j'ai eu un coiffement normal, ouais. Et Olivini, du coup, je l'ai eu quand x1, donc je ne pourrais pas faire le deck. Si je suis dégoûté, par exemple, le Tarsal, j'aurais voulu avoir la full art. Donc voilà, sur euh, du coup, euh, deux tripacks, c'est rare sur les tripacks, je sors toujours un truc de dingue, une full art ou autre. C'est la première fois que je n'ai pas de luck sur une full art. Je suis un peu dégoûté. Demoulas s'il est les feux. Ouais mais ça qui est bizarre, un coup de feu, un coup de peu de ténèbres, je pense. Euh, le Chochodil. Du coup, euh, je suis un peu dég. Ah mais attendez, le truc s'est déplacé du coup. Voilà. Le flagados, je pense pas qu'il vaille quelque chose. Il est au même titre que les autres. Par contre, ils ont fait un fond qui est super beau pour le flagados. Chochodil il plus l'intelligence. Oui, les tripacks sont pas chanceux sur cette série. Ah ouais, non, mais si j'avais su, <rire> même les boosters à l'unité. En vrai, je pense que c'est des boîtes comme Marina et là qui, qui font des, des trucs de dingue, quoi. Mais enfin, je suis quand même un peu triste, je vous avoue. Mais je vais essayer de, de build un petit deck euh, Olivini, puis je vais tester un peu ça. Et voilà. Bon, bah moi, je vais vous laisser là, parce qu'il faut que Madame euh, tourne sa vidéo. Pour une fois qu'elle est d'accord pour se mettre à ses vidéos. C'est marrant, on a lancé Lily pour qu'elle ressorte des vidéos. Lily a ressorti des vidéos, et derrière ça te relance toi à faire des vidéos la boucle est bouclée, merci Lili.